Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par s'il vous plaît. Je suis désolé, petit. Ouais, moi aussi, je suis désolé. Wesh, tu fais quoi T'as mal mental, tu veux que je te pèse ou quoi Arrête. Qu'est-ce que je vous sers Bon, On va recommencer du tout début. Tu me trouves comment physiquement Haha, <rire> je suis Spider-Man. Mmh, je te crois pas. Prouve-le moi. Tu me crois maintenant Non, toujours pas. Regarde, je suis des étoiles, a que Spider-Man qui peut tirer des non OK, petit salto. C'est mort. Oh, tu casses la tête aussi. Regarde, j'ai fait un film si c'est pas une preuve ça.